Bonjour. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment on fait pour passer d'un schéma anti-association, comment on fait pour passer au euh, modèle euh, logique de données, le MLD, et euh, donc et ensuite comment on fait pour passer au modèle physique de données, c'est-à-dire comment on fait pour passer au, au script SQL. Donc, comme on a meris ça va être assez euh, rapide. On peut faire un, une petite vérification du modèle conceptuel de données. Donc euh, tout va bien on est des super pros ensuite générer le modèle physique de données je clique dessus donc là ça nous génère donc le MLD modèle logique de données donc là on voit que on est passé du de notre schéma euh, entité euh, entité association donc on est passé de notre schéma entité association avec nos deux entités et notre association on est passé donc à notre modèle logique de données où on n'a plus que des tables hein, donc avec euh, que des attributs on voit que la, la table écrire hein, euh, on voit que la clé primaire elle est, elle est formée de deux, euh, deux attributs la clé primaire de la table livre concaténée avec la clé primaire de la table auteur ensuite on peut regarder le script SQL qui a été généré. donc là il était généré pour euh, MySQL euh, voilà hein. Par exemple, on peut changer de, de SGBD de système de gestion de base de données cibles. Par exemple, on peut regarder ce que ça nous donne en PostgreSQL. Donc euh, ben voilà, c'est n'est pas, pas tout à fait pareil. Il y a des petites différences. Hein. Bon, on, va, on va revenir en MySQL ou MariaDB. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut regarder ah tiens je me suis euh, par exemple ici on, on voit que l'ISBN bah, il est note nul par contre le titre il peut être nul c'est-à-dire ne pas avoir de valeur alors, moi ça me plaît pas trop donc on va refermer ça et on va aller modifier euh, voilà titre et on va dire bah non le nul est interdit on modifie on fait ok On va faire la même manip pour l'auteur donc on va regarder alors euh, le nom, on l'enlève alors le nom, on l'enlève et on modifie, le prénom on enlève la valeur nulle et on modifie et là je fais ok, une fois que j'ai fait ces, ces modifs bah, je reviens pour générer un nouveau mon modèle donc le MCD n'a pas changé hein, puisqu'on a travaillé juste sur euh, notre nulle, par contre là on voit que maintenant bah, on, aura, on sera obligé de fournir un titre et on sera obligé de fournir le nom et le prénom. Bon, bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter. On a nos deux modèles. Et donc, bah à bientôt. Au revoir.